Bonjour, le secret du jour, c'est comment bien réaliser et comment bénéficier du plus de bienfaits possible de la posture de l'arc. Je vais comme d'habitude vous préciser tous les niveaux, du plus bas si vous n'avez aucune souplesse et avez un dos fragile, jusqu'au plus évolué que peu pourront réaliser. Tous les degrés et les explications. Allez, on commence si vous avez du mal à faire l'arc, la préparation peut bénéficier d'une ceinture, ça peut être aussi une sangle, j'essaierai de vous mettre un lien dans la description au-dessous parce que j'en ai trouvé une qui est vraiment pas chère et qui, d'ailleurs je ferai d'autres vidéos là-dessus, qui est un merveilleux moyen, non pas seulement pour s'assouplir, mais pour porter votre tapis, un objet qui fait deux choses. Pour l'instant on va s'en servir, entre autres, c'est un des nombreux moyens de l'utiliser, de la sangle pour notre posture de l'arc. D'abord, vous devez passer une boucle, chaque extrémité a une boucle, autour des pieds. Délicatement, vous allez rouler sur le ventre. Je vous conseille, si vous utilisez la sangle, avec une des deux mains par derrière, de garder en main le centre de la sangle. Ce sera beaucoup plus facile tout à l'heure, sinon une fois les pieds élevés sur le ventre, euh, vous aurez du mal à l'attraper, là c'est beaucoup plus facile. Délicatement, je prends mon temps, je vais sur le vent. Vous le voyez, j'ai toujours ma sangle en main. Je me déplaçais parce que j'ai un joli brin d'herbe qui était devant le visage. Avec l'autre main, je récupère également la sangle. On le verra tout à l'heure, idéalement, j'ai bien dit idéalement, dans la posture de l'arc, il faudrait garder les bras tendus. Mais dans le cas particulier où on utilise une sangle, je vais avoir la possibilité, l'autorisation, délicatement de plier mes bras. Évidemment, vous vous en doutez, une posture ne commence pas comme ça en yoga. D'abord, je dois me poser, poser mon corps, poser ma respiration et poser ma tour de contrôle. Je pose soit le menton, soit le front au sol. Pour poser ma respiration, je prends la respiration ujjayi. J'essaierai de vous mettre en dessous, sur un lien, euh, mon, ma vidéo sur la respiration Ujjayi. Mais je pose surtout mon attention. J'essaie de la calmer. Quelques secondes, j'oublie ce que je vais faire. Je ne vais pas faire l'arc. Je suis en train de mettre tout mon être dans l'instant présent. Immobile souffle. En inspirant. Je déplie la nuque, attention au cervical, j'essaie de regarder raisonnablement devant moi et je vais délicatement tirer mes pieds à moi. Vous allez sentir entre autres des étirements sur le devant de la cuisse, la partie de la cuisse qui est contre le sol, le quadriceps. Et vous essayez de rester immobile, c'est la partie la plus importante de la posture, au moins une à deux respirations Ujjayi et 3 à 5 euh, ou plus, si on peut. Vous avez toujours le choix de garder les yeux ouverts ou fermés, vous le savez, et d'y placer votre méditation. Donc ça, c'est le niveau que tout le monde devrait pouvoir faire grâce à la petite sangle magique. Mais, traditionnellement, quand on peut attraper les pieds ou les chevilles, les bras resteront tendus cette fois, dans tous les cas, par précaution pour la zone de vos vertèbres lombaires et de vos reins, il est préconisé, je vous conseille très fortement, de constamment garder les fessiers serrés. C'est eux qui vont bien placer votre bassin et protéger donc le bas de votre dos. La position de départ, je ne vais pas la reprendre, c'est soit le menton, soit le front au sol. La position finale, ce sera, toujours sur une inspiration calme, d'essayer de monter un peu plus les épaules, mais surtout les genoux. Pour beaucoup, ce sera difficile, voire impossible. Ne vous formalisez pas. Il faudra du temps peut-être. C'est la tour de contrôle à calmer qui est le plus l'objectif le plus important. On s'en souvient. Vous le voyez, mes bras sont tendus. Pourquoi la posture de l'arc ben Regardez mon corps. Si mes bras étaient la corde, mon corps, la courbe de mon corps, serait l'arc. C'est pour ça que les bras doivent rester tendus. Naturellement, vos genoux seront écartés. Si on peut, c'est une des nombreuses variantes, on garde les genoux écarts mais on joint les pieds. On fait se toucher les deux gros orteils, en gusta. Mais on peut essayer, sans poser les genoux et les cuisses, ça demande beaucoup de souplesse, de joindre les genoux. Voilà une autre variante. Une variante encore, qui va beaucoup masser le ventre, c'est, une fois que vous êtes dans la position, ça va être d'utiliser votre respiration comme un soufflet, pour donner un peu d'élan à votre corps. Regardez ce que ça donne. Ce n'est pas moi qui bouge. C'est ma respiration, c'est ma cage thoracique qui fait que quand j'inspire, mes genoux descendent, descendent légèrement et mes épaules montent légèrement. Ce n'est pas moi, c'est la respiration qui le fait. Et quand je souffle, un peu comme cap dans bâtie, c'est-à-dire j'expire vivement, et eh bien mon corps retombe et redescend et roule vers l'avant. À nouveau. C'est un merveilleux massage physique, abdominal et énergétique. La dernière variante, mais ça se fait souvent genou écart, que je ne peux pas réaliser, désolé, je ne peux pas démontrer ça, les gens les plus souples y arriveraient, ce serait d'attraper les pieds par le dessus. Mais de toute façon, vous le savez, je vous le répète suffisamment souvent, si j'arrive à faire une position spectaculaire, mais que je ne calme pas ma tour de contrôle, ça n'est pas la posture de l'arc, c'est de la contorsion. Et ni vous ni moi ne voulons ça, n'est-ce pas Voilà, les bienfaits de la posture de l'arc sont trop nombreux pour en faire une liste exhaustive. Pour le corps, comme pour l'esprit, pour la circulation, pas seulement la circulation du sang, la circulation de la lymphe, la circulation des énergies dans les chakras, grâce à cette courbure. C'est une position qui apporte énormément de bien-être. Vous savez que le bien-être et la méditation sont mes thèmes chéris. Vous aurez la liberté de télécharger si vous le souhaitez, en me laissant votre adresse mail dans la description juste au-dessous, et je vous les enverrai aussitôt grâce au lien qui est en principe sous la vidéo. Allez, je compte sur vous pour prendre soin de vous. Hein. Sortez dans la nature, regardez cet appel à la méditation. À très très bientôt.